Salut les amis, j'espère que vous allez tous mal. Bonjour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en paix. J'ai bugué. On se retrouve aujourd'hui pour le leveling en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis. On est sur Skill comme d'habitude et aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir le plus riche du serveur. C'est très simple. Premièrement les amis, il faut m'envoyer 1000 euros sur mon compte PayPal et ensuite je vous donne la technique. Donc j'attends. Allez, mon Paypal s'affiche à l'écran. Non, je rigole, je rigole, je vais pas afficher mon Paypal. Après ça, il y a des gens, comme, des gens méchants qui vont me hacker, et après ça, je vais aller pleurer. Donc, euh, je vais vous montrer aujourd'hui comment euh, avoir euh, de l'argent plutôt euh, facilement. Donc, c'est très simple. C'est la petite machine que vous voyez juste ici. Vous l'avez sûrement déjà fait sur des serveurs Skyblock, parce que c'est sur ça que c'est très, très, très populaire. C'est là que j'ai appris à faire cette machine-là. Par contre, je dois donner un petit peu de crédit à mon ami Volkin, parce que c'est lui qui les a créés sur Skill, j'avais la flemme de faire les machines. Je l'ai laissé travailler pour moi, c'est mon petit chinois d'amour, donc, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai laissé travailler pour pouvoir euh, vous proposer cela. Donc, euh, je vais juste finir de transformer tout ça, je vais remplir la machine... Donc, euh, on a cette machine ici, et on en a deux pour l'instant, mais euh, je vais vous montrer qu'est-ce qui est vraiment intéressant euh, intéressant, intéressant avec cette machine-là. Euh, euh, donc, euh, ici, on en a une autre machine, mais elle, il en reste un peu, donc on va juste remplir celui du milieu, les autres, on s'en fout. C'était quand même pas moi qui l'utilisais celle-là, c'était quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec celle-ci, je vais récupérer ma carotte, c'est qu'on peut farmer plusieurs trucs. Donc, par exemple, on va aller au workshop... Euh, je vais vous montrer euh, le truc, donc oui. Je vais dire oui, là, parce que comme ça, ils vont arriver à me spam. Ou ils vont plus me spam, je sais pas. Donc, on va aller voir la bourse. Donc, voir la bourse, en ce moment... Il n'y a rien vraiment, genre, qui est vraiment à 100%. Il y a euh, les carottes et les patates et le blé qui sont le plus élevés. C'est ce qui vaut le plus selon moi. Ben, dans mes calculs, je pense que c'est ce qui vaut le plus cher à vendre et ce qui est le mieux à vendre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va rester comme ça. Parce que vous savez, la bourse, ça monte et ça descend. Donc pour l'instant, les carottes, les patates, c'est bon. Avec le blé qui est quand même bon. Donc nous, notre machine, elle permet de faire ceci, ceci et ceci. Donc c'est trois options sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 options. Donc c'est quand même plutôt intéressant parce que c'est là que ça devient le petit parti parce que exemple les carottes sont super élevées. Les carottes sont à 100%. Les patates, tout le reste est en bas. Ben on a une machine pour faire les carottes. Si c'est les carottes qui sont en bas, les patates sont, seront en haut. C'est sûr à 100% qu'un des trois va être au moins à 50%, vous voyez, et là c'est là que c'est intéressant parce que c'est une valeur sur les amis, une valeur sur 100%. Mais comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, dans ma vidéo présentation de ma base, je fais euh, cette vidéo là après avoir déjà récordé l'autre vidéo. Vous allez voir que je vous ai présenté aussi mon champ de euh, Nenel de work et on a aussi une ferme avec des cacao, etc. Mais je voulais pas vous la montrer comme j'ai dit, on avait des coffres et tout, je voulais pas vous la montrer tout de suite, donc euh, oui. Euh, donc là je vais aller à ma Skybase Et euh, je vais faire quelque chose de plutôt intéressant Je veux niquer l'économie ok Je vais vous montrer une technique C'est ça que j'adore faire euh, C'était pas celle-ci, c'est la Skybase numéro 2 Donc euh, en fait je vais niquer moi-même l'économie Pour pouvoir avantager les carottes et tout Donc on va aller à la Skybase 2 Donc on a des citrouilles Les citrouilles on va les vendre On va vendre aussi euh, pas les melons On va vendre surtout ça On va vendre surtout les virus du Nether Donc je vais vider mon coffre ici euh, je vais juste vendre toutes les virus du Nether que je peux mettre dans mon inventaire en fait, euh, je vais juste me vider complètement, donc voilà, je vais mettre tout ça de, de virus. je vais niquer l'économie pour la seule et bonne raison que les melons, euh, pas que les melons, pour que les carottes ainsi que les, euh, le blé et les patates montent eux-mêmes. Donc on va voir ça. Donc ça c'est cool, c'est cool. On peut contrôler l'économie. J'espère que ça va fonctionner. Donc on va en vendre. Euh... Attends, juste avant qu'on regarde, je vais juste regarder, on est à combien d'argent? 2000 ok. Donc on va voir combien ça va nous donner de toute vendre. Ça devrait pas nous donner beaucoup parce que notre but c'est juste de niquer l'économie. Donc là on peut voir, elle est en hausse, euh, elle est en hausse. Donc c'est parfait. Ça va nous faire dollars mais ça va niquer l'économie. On va attendre que ça refresh. Et normalement, ça va baisser de fou et ça va monter quelque chose d'autre. Donc on va continuer à vendre pendant ce temps-là. Donc on fait un petit slashback. On était à notre Skybase. En espérant que ça me pas à la skybase. Parce que normalement quand on fait des trucs ça nous TP, ah oh, ok c'est pas... parfait donc on a un peu plus de virus ici on a aussi du blé mais ça on va le garder comme j'ai dit le but c'est juste de niquer euh... what the fuck c'est même pas la bonne skybase what what ça peut pas TP à la bonne place c'est bizarre quand même que ça fasse des trucs comme ça hein. euh... oh, ah ben what sky putain je suis trop con mec oh là là je suis trop con des fois donc parfait on a la sky euh on a des cacao beans. On peut vendre des cacao beans, mais en même temps, j'ai envie d'attendre un peu. Je vais juste me concentrer sur... Ils euh, sont où les putains de virus Ils sont là? Euh, on va se concentrer sur les virus parce que c'est ça qu'on veut niquer exactement. Je vais regarder quoi d'autre qu'on a ici qu'on peut niquer. Euh, le melon. On peut niquer un peu le melon aussi, vu que le melon est déjà bas. Euh, et melon, citrouille. OK, parfait. Donc, on va retourner au workshop. Et on va aller tout niquer. Et on va voir combien, normalement, comme je vous ai dit, le prix du, euh, des carottes et tout devrait augmenter. Donc, on va voir, vite fait, euh, la bourse... Euh, non, ça n'a pas encore changé, donc on n'en a pas encore assez vendu, ça veut dire qu'il faudra continuer à en vendre, mais euh, là on, euh, on en vend encore un peu, donc peut-être que ça va changer dans quelques instants, euh, je ne sais pas à, combien de temps ça à tous les combien de temps ça s'update, mais je suis sûr à 100% que ça, ça va baisser et que ça, puis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça vont monter. Donc, on a aussi des melons qui est très bas, donc ça, on pourra pas les faire descendre, je pense, vraiment plus bas, mais ça va nous faire au moins un peu d'argent, comme on peut voir. C'est resté au même prix dans les dernières heures, il n'y a pas eu de modification. Pour les pommes de terre, ça l'a descendu, les carottes, c'est resté au même prix, les cactus, ça l'a monté de 4 cents, euh, le canne à sucre, ça l'a descendu de 5 cents, le netherwork, ça l'a monté de 5 cents, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça pour la... une cage de bourse, maintenant, let's go vous présenter les femmes. Donc, pour revenir au but de la vidéo, c'était de vous montrer comment devenir riche. Et eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est justement ce que j'ai fait. Euh, c'est niquer la bourse avec vos autres items que vous avez. Par exemple, moi, j'ai niqué la bourse avec les virus la plupart du temps. Si je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Parce que là, euh, elle monte quand même assez souvent. Les virus montent quand même assez souvent. Là, un coup qu'on a niqué la bourse, on l'a fait descendre de quelques centimes. Mais ben, ça monte autre chose. Donc là, je vais juste récupérer mon stuff. Et on va lancer un petit avance rapide de farming. Vous êtes prêts Dans 3, 2, 1 Talk shit, get smacked with the backhand. When the rat game, swallow like a crack game. Got the ass and the cash and the whips and the fast Where I'm moving it's gone in a flash, man. Zip slow 'cause it's like moving fast pace. No one give a fuck that you had a bad day. Get your stacks up, you better never pass up on any opportunity to get your fucking cash tray. This a jungle and everybody tryna eat. With this shit, I'm a motherfucking lion beat. When I see you in the streets, don't are ahead of me. There ain't a motherfucker that's see eye eye with me. Pissed off like I fucking ripped my skin off. Y'all on my nerves, see your girl send my dick off. Is she a fan of the team, she get picked off. I'ma get her rich 'cause I seen about piss poor First off, work hard to your hostile. Uh. And push the pedal to the metal to the cluster uh. Keep it moving through the struggles. Of times, even if the struggle lasts a lifetime, run your mouth and you'll end up with a slice bite. Don't get it twisted, boy, I'm not a fucking nice guy. I need a second that I was able to write rhymes. I would die fucking lesson on the mic, dog. Ain't a motherfucking know what I've been going through. If you got a fucking dream, hold it close to you. When you blow up, everybody miss the O to you. I'm a normal person that makes a statement, but so do you. I don't judge you, why the fuck you judging me? Move along, I ain't giving y'all shit to see. Hip hop, yeah, you know me, epitome. People are getting sick of me, there ain't no getting rid of me, a bitch. I'm with a female that look good, you know that she cook good. She all on my wood wood, I swear to God.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 Better up, line em up, got a night fucking I'ma on em up and fatigue like a frog in a tree, and I pop quicker than a log at your knee. When you're climbing up, don't bark at the wrong one. I get pulled apart with a long gun. Pressurize with strong sun, don't beef. If you gon' run, don't speak. If you gon' untweet when you all done. <laughs> You ain't on my type of time. I gave all my life to rhyme. I made all y'all hype the mind. Like they live until I kill them all. Nice to try and can't fuck with me if I volunteer in the squad to. You need a rabbit leg with a wizard beard and a horseshoe and a bitch that won't divorce you when she find a nigga you lost to. Double life, still long for my own days. Four pop, four chains, four arms like Goro. Remember when I hit four glocks on the fourth had to shit four pops at the four train. I have moved more birds in the basket than a whole game. Ten deep and I mean hands and feet. Be the nigga out of a sweatsuit for my Jordans I don't think about shit when I speak, neither do I seek to impress you when I'm recording. I just wanna put my daughter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 Every second is grind time, getting brain like Einstein. Friends and enemies, fine line. I swear to God, it's getting harder to breathe. I think I got a disease. I'm only at peace when I'm fucking these women are drinking or when I'm asleep. I never trust the police. We sipping on them Oes. You got your hands out like we homies, but I do not know you when you don't know me. Shit, I'm waking up and I'm getting it. I could take a bucket and then flip it into a million. And fuck your opinion, You wasting your breath 'cause I ain't fucking listening. I'm all alone in my room, thinking about all the shit I've been through. I'm so stressed out and pissed off all the time. But I suck it up for my crew uh, I do this shit for my fam I'm putting all my trust in God's plans Only reason I'm alive now is my fans Money in my pocket so I'm sagging my pants Shit, high socks and Chuck Taylors My mind all in that paper I load it up and I cock it back And I aim it right at them haters Man, it's just me and my dog, Stuck in the house, stuck with my dads. I wonder if death is the only way out Don't worry about my business, homie, stay out But watch your mouth around me when you talk shit Mind all in the fog, feeling so lost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 Et voilà à peu près 10 minutes, je dirais même pas, un, quasiment un full inventaire. Donc c'est plutôt, plutôt rapide. Après il y a un truc que vous pouvez faire aussi. Là c'est que les hoopers n'étaient pas remplis de chaque côté. Mais si vous remplissez tous les hoopers, vous pouvez mettre euh, des drop, des dispensers, vous pouvez aussi mettre des hoopers autour et faire des coffres. Comme ça, quand comme vous avez vu, mon inventaire était plein, ça stackait et tout. Là, ça peut tomber directement dans les trucs, tu vois. Donc ça, ça aurait été plus intéressant à faire. Là, je vais prendre une petite pause et quand je vais revenir, les gars, on va aller voir la bourse, comment elle a changé. Parce qu'on m'a dit que ça prenait euh, à peu près 30-40 minutes avant que ça s'update. Donc, euh, j'ai juste trouvé le coffre à patatos. On a un coffre normalement avec des patatos. Il est où Il est où le coffre à patatos, wesh Il est où Ah, il est là. Donc, on va mettre le coffre à patatos ici, les gars. Et puis, on va aller voir euh, la bourse un peu plus tard. Je vais aller faire quelques games de Fortnite. Et je vous dis à tout de suite What the fuck Le don le plus original de toute ma vie. Donc, le gars, il a fait un genre de système de quiz, ok Donc, un quiz puis un jump. Donc, euh, je ne l'abonne à la... Euh, je ne la bonne à la weed. Ouais. Si tu recrutes dans ta fac, je suis dispo. Je te fais un don, petit don, RP. Celle le con, c'est Baba. Ok. Le don, je sais pas comment il se lit, mais bon. Euh, pose tes deux clés pour aller au trésor. Ok. Je pose poser deux clés. <rire> Donc, on va commencer par le jump. Ok. Le jump, il a l'air assez facile. Je suis pas un pro jumper, mais je pense que je devrais être capable de. Ouh. Oh. oh putain de merde les ennemis. Non de dieu. Hop laïe ok c'est bon. Hop laïe c'est bon. Et Là c'est juste ici. Les gars vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Yo je suis crissement pas bon man. Hop laïe et hop laïe Ok c'est bon. Ok. Sans commentaire tu vois même lui il n'est pas capable de faire son propre jump je crois vrai oups ok c'est bon là j'y suis okay. qu'est-ce que je dois faire je crois que je dois faire ça ah tabarnak c'est pas possible en fait je crois j'ai jamais j jamais fait je suis pas vraiment fait de jump dans ma vie mais je crois que c'est pas possible en fait selon mes calculs mathématiques parce que en fait il faudrait qu'il y ait un toit de plus en fait je crois je suis pas sûr attends on va essayer encore okay. Non, c'est ça. C'est bizarre. Il faudrait qu'il y ait, genre, un toit de plus pour que je puisse le... Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas. pas capable. Ok, je vais essayer, les amis. Pop-play. Dernière chance sans vidéo. Sinon, je vais couper la vidéo. Oh, tabarnak. Je suis vraiment pas capable. Oh, non. Je veux ma surprise. Je veux ma surprise. Ah, voilà. Je crois que là, ça va marcher. Ouais, c'est bon. Là, ça va marcher. C'est bon. Nickel, nickel, nickel. Merci, euh, mec. Ok, ça va marcher cette fois-ci. Ok, là tu fais ça. Là normalement tu glisses comme ça. Puis là tu avances. Oh Merde Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je suis sûr à 100% que je vais l'avoir. Ok, c'est sûr que je vais l'avoir. T'es prêt NON Ok. J'ai enfin eu. J'ai pour ta première épreuve réussite. Nice! Clé du trésor. OK, merci, merci, merci. J'ai réussi à avoir une clé du trésor. Nice, nice, nice, nice, nice. Donc là, je mets la clé du trésor là-dedans. Normalement, ça va débloquer ces deux portes-là. OK, donc là, c'est le quiz, OK? Donc, euh, combien j'ai de monnaie? M euh, plus de 10 000, 1250 ou moins de Moins de 1000, euh, moins de 1000. Combien tu, as-tu d'abonnés sur ta chaîne YouTube? OK. Euh, plus de 30 000. Moins de 2 000. Moins de 35 000. J'ai moins de 35 000. Mais j'ai plus que 30 000. Donc, c'est plus 30 000. OK. GG pour le quiz. Nice! Donc là, on a des pépites. On a du laviru. On a du, du truc. Nice. Je vais prendre tout ça. Merci, jeune homme. Et on a la deuxième clé maintenant. Comment on fait pour remonter? Ah! Euh... Ok, il y a quelqu'un tout proche en plus. Voilà. <rire> Oups. Je suis revenu, c'est bon. Je suis là, les amis. Donc, on met la deuxième clé. On va récupérer nos joints. La deuxième clé. Voilà. Et là, on peut ouvrir le trésor. J'espère que tu aimes ce don. Désolé, j'ai pas beaucoup de stuff. Yo, une pépite de mété. Merci, titan. Merci beaucoup, gros. Des diamants, toujours bon pour vendre. Toujours bon pour vendre la lapis aussi. Les potions d'antichut, ça fait toujours plaisir. Des orbes de réparation. Euh, des orbes de power. Gros, oh, merci beaucoup. En vrai, c'est un nom super original, gros. J'adore, j'adore. Vraiment, merci beaucoup à toi, gros. Ça fait super plaisir. Vraiment, je suis super content, mec. Merci beaucoup, Baba. Euh, c'est super cool. Euh, vu que t'es pas trop riche, tu sais quoi Je vais te filer... Euh, je vais te filer mes livres, en fait. Tiens. Euh, tiens. Et Tiens, gros. Alors, gros, merci à toi et 4 oeufs de creep, gros, merci beaucoup, mec. Ça fait super, super plaisir. C'était vraiment cool à faire, ce genre de dons, mec. Et j'espère euh, que tu vas euh, peut-être m'en refaire un jour avec euh, un, un plus gros quiz et un truc comme ça. Si vous me pillez, si tu n'as pas besoin... Ah, c'est sa base, en fait. Genre, il m'a pas sa base. Bon, ben, aussi bien voler ses melons, hein. <rire>